Tu can leave Ayo ayou la go ayo, shalom shalom ma tata soit béni allow j'ai shalom aujourd'hui je vais par la grâce j'espère que vous avez passé une excellente journée et que votre week-end a bien commencé aujourd'hui euh, je vais faire ce live là avec une soeur en Christ qui va que je vais inviter tout à l'heure j'attends qu'elle se connecte nous allons euh, par la grâce de Dieu lider ce temps ensemble j'attends qu'elle se connecte et puis euh, nous allons prendre du temps pendant ce temps nous, nous nous ouvrons notre Seigneur Seigneur nous te disons merci Shalom Shalom woman of God. Shalom Nagoyo Aïe, ayo, Ayou aïe, et jésus, aïe, et, et go, aïe, quand je vais lui envoie un message pour lui dire que je, je pense, aïe, ayo, aïe, il ah, dit qu'elle est là, je ne te vois pas, mon Linda, si tu es là, fais-moi une demande pour que je puisse t'ajouter parce que je ne te vois pas. Je vois seulement euh, deux personnes. Je n'arrive pas, je te vois pas. En fait, c est, c est, je ne te vois pas. Aïe, je suis aïe. Je cherche à t'inviter, mais je ne te vois pas. Je ne te vois pas connecté, Je vois seulement deux personnes. Tata, Georgette et puis woman Je ne vois pas, je ne te vois pas, Linda. La go, aïe. Aïe, oh, aïe. La go, aïe. Aïe, ok. Ah, ah, ah, mais c'est bizarre je ne te vois oh, pas. Oh, la go, Ayo, quand je vois, ça. Yo, Ayo, la go, oui, les, moi, là. Ouvre la camba, chérie, c'est bizarre, je n'arrive pas à te, à te joindre. Oh, la go, Ayo, Ayo, Ayo. Aïe, la aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, nous te bénissons, nous te rendons grâce. On dit connexion fails. Ok, let me try again. Donc je vais, je vais essayer avec le portable. On on va pas laisser cette histoire là. jai je vais faire à partir du portable parce que avec ma tablette, on me dit que je d'être de ajouter, on dit ça fait lagoye Ok, let me try with the phone then je vais essayer parce que avec la tablette ça me rige on me dit ça ça, ça passe pas Okay. ça passe pas, je n'arrive pas à t'ajouter. Met... Je n'arrive pas à donner je ne sais pas pourquoi. Yo. Donc... Ah, vraiment? Ok. Oh, Seigneur, merci. Ok. <rire> shalom, shalom, adorateur adoratrice Aujourd'hui, nous sommes... Euh... Nous, nous faisons ce live avec ma sœur Linda. Seigneur, merci. Ok. Avec sa, ma sœur Linda, nous serons euh, à deux. Bon, elle va l'idée et moi je vais la suivre. Donc Linda, sois la bienvenue, que le Seigneur te bénisse. Amen. <rire> tu, tu, voilà, que, augmente un, un peu, on ne t'entend pas bien. Vous m'entendez maintenant? maintenant? Oui, ça va. Mm. Ok. Ok, donc merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Nous te confions ce temps. Voilà, Linda, tu as, la, tu as euh, la parole maintenant Tu nous conduis par la grâce de Dieu dans ce temps d'adoration. Adorez notre Seigneur. Shalom, shalom, chef de Dieu, adoratrice, adorateur, soyez bénis. Christ, nous allons commencer par la grâce de Dieu salve, ce temps. Salve, Merci Seigneur. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout, toi, toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai mes tout, de ton nom. Amen. Je de ta fidélité, fidélité. Dieu, -toi, oh, toi, toi, toi, toi, ce que tu ce as, que fait, tu pour as fait pour moi, je vous je me la gloire, de, gloire, ton gloire de ton nom. Je oh, parlerai je valorerai de ta bonté, en prenant de ta fidélité, Seigneur. Je dirai tout, tout, tout de, de welfare, en to en to ce que tu as fait pour moi, oh, Seigneur. Je proclamerai la gloire de, gloire de ton nom. M'avait dit de compter sur ta, ta bonté. Oh, oui, Seigneur. Seigneur oh, oui, pas Seigneur. Éviter. Nous voici ce soir encore. Nous voici ce soir encore. Ta oh, oui, yes, Seigneur. Oh Dieu, oh, Dieu. Vraiment, tu m'as étonné. Oh, oui, Seigneur. Combien de deux sont Oui, Seigneur, nous venons ce soir encore te comme une se Oh, de ta fidélité, oh, je dirais toi, tout tout, tout, tout, ce que tu, ce que tu as fait, as fait, fait pour moi. moi. Oh, ce que tu as fait pour cette plateforme, ce que tu as fait pour cette famille. Oh, nous voulons ta gloire, parler de ta gloire ta gloire, Seigneur. Merci, merci Seigneur. Ce que tu as fait pour cette plateforme, aujourd'hui, encore, tu nous permets de nous connecter. En ce vendredi, 21h, comme tu nous, as, tu nous as appelé, tu nous as dit, nous voici, Seigneur, ce soir. Le peuple d'adorateurs, d'adoratrices pour te louer, pour te célébrer. Sois béni Seigneur. Sois élevé. Oh, sois béni Seigneur. Sois béni Seigneur. Sois béni. Nous magnifions la grandeur de ton nom, toi le Dieu merveilleux que nous avons. Nous voulons te célébrer, te bénir, toi notre Dieu, oh Seigneur. Nous voulons proclamer ton mort, oh Seigneur, en ce soir. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Nous avons vu ta bonté, nous avons vu ta fidélité. <trut -trui> nous allons dire comment tu es merveilleux. Nous ne pouvons nous sommes en ta présence. Nous avons tellement de choses à te dire pendant en ce soir. Nous voyons comme voyons magnifique. Oh nous voulons dire, voulons la grudgeur, la grudgeur. nous voulons la de la Nous voulons dire, nous voulons dire de la seigneur. de la gueule, soit seigneur soit bénis, soit bénis, soit de la gueule, sois béni, notre Dieu, dieu soit bénis, sois béni, Dieu, soit bénis, sois béni, de béni sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, Let me be the lap of the laurel. <laughs> Que son soeur soit est venu, il que le monde est Que le j'ai été, de oh, oh, que tout est Mon Oh Dieu Oh Seigneur Que tout est infini dessus des cieux, que ton nom est Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. La majesté, élève-vous au-dessus des cieux. Oh, ton nom est infiniment grand, Seigneur. oh, oh, Dieu, très haut, que ton nom est infini. Dieu est éternel, ô oh, Seigneur. Hmm. Le ton est infiniment ta grand. Ta majesté. Au-dessus de des, des de cieux, ô oh, Seigneur, ton nom est infiniment grand, grand, papa. Bon infiniment grand, nous voici prosternés devant toi pour t'adorer. Ton nom est infiniment grand, Père, ton nom est infiniment majestueux, ton nom est infiniment oh, prestigieux, Seigneur. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Nous voici devant toi pour t'adorer. Pour t'adorer, tout adorer, Seigneur. Oh. Ma oh oui, ton nom est infiniment grand, ton nom est infiniment grand, ton nom est infiniment grand, est infiniment grand Seigneur ton nom est infiniment puissant tu es celui qui règne d'éternité en éternité oui Seigneur nous voici ton nom est au dessus de toutes choses. c'est pour cela que les adorateurs et les adoratrices se rassemblent encore chaque soir oh Seigneur pour dire que tu es le Dieu qui mérite l'adoration oh Seigneur tu mérites l'adoration, tu mérites l'adoration, tu mérites la gloire, tu mérites l'élevation, Seigneur. Nous voici ce soir, ou encore, pour te témoigner notre reconnaissance, pour te témoigner notre amour, pour te témoigner, Seigneur, notre fidélité. Que soit béni, Seigneur. Que soit béni, Seigneur nous t'adorons <'en> bon, adorateur, adoratrice. adore ton Seigneur dis-lui les mots, utilise tes propres mots pour lui témoigner combien de fois tu désires l'adorer combien de fois tu désires lui dire qu'il est le seul Dieu que tu aimes oh Seigneur Adore ton Seigneur Dis-lui combien de fois tu l'aimes Combien de fois tu es reconnaissant et reconnaissante Pour ce jour encore Adore ton Seigneur Merci. Adore ton Seigneur ta gloire, la gloire, la vie, la douce, la gloire, la gloire, pourquoi nous espérions tous sans toi, ô oh, Seigneur, Gloire oh, à toi, Ô oh, toi, à oh, toi, qui nous a toi, à oh, toi, à toi, toi, à toi, nous sommes toi toi, toi, toi toi gloire à Dieu cœur de moi gloire à, gloire gloire gloire à, gloire gloire à toi, gloire toi qui, nous, qui ta. Ta. nous a ta. sauvés gloire à toi qui nous aime tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, Nous espérons tous en nous toi. Nous espérons tous en toi. Oh, nous oh, oh, oh Seigneur. Ta gloire est juste tout comme le soleil donne mon nous mon nom, mon toi. mon oh, Gloire à toi, au de notre vie, tu es l'auteur de notre joie, Seigneur, tu es l'auteur de notre joie. À nous. Toi qui nous, nous, as nous toi qui nous aimes, aime tant c'est pour nous, nous, nous espérons tous sans nous toi. toi oh Seigneur tu hum. tu non, non, non, non tu n'as pas exigé de garantie Seigneur tu n'as pas exigé de garantie oh tu n'as même pas cherché attendre que nous soyons bien que nous manifestait ton amour ah Seigneur tu as attendu ton bras vers nous tu nous as secourus Oh Yahweh Oh Seigneur Oh du feu de l'enfer Tu as tendu ton bras puissant à droite Non, non, non, non, non. Tu n'as pas exigé de garantie père. Pendant que nous étions pécheurs Tu es mort pour nous Oh Seigneur Ton bras de l'homme Tu es nous tu as tendu oh ton bras nous vers nous les adorateurs, les adoratrices pour nous arracher du feu de l'enfer. Ah oh, Seigneur. Oh, notre oui, notre joie vient de toi, Seigneur. La joie de ma, de ta chouchou vient de toi, Seigneur. La joie de tes de, de, de tes vient de toi, Seigneur. Il, nous Jésus, nous espérons en toi Seigneur, tout en voilà toi, oh gloire, à notre joie. gloire, gloire. gloire. Oh, de notre joie. À toi, toi qui nous gloire, gloire, nous à toi, toi, qui toi, toi qui nous, qui nous, nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi, toi ô oh, Jésus, ô oh, Rakambashi. Oh oui, nous espérons en toi. Nous espérons en toi. Sur cette plateforme, Seigneur, nous espérons en toi. C'est pour ça chaque soir 21, nous sommes là. Oh, qu'il y ait une personne, qu'il y ait deux personnes, nous sommes là, Seigneur. Nous espérons tous en toi. Nous espérons en toi Seigneur, nous espérons en toi Jésus, tu n'as pas attendu que nous soyons bien, la Bible dit pendant que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous, nous étions des idolâtres, nous étions des fétichistes nous étions dans les bois sacrés. Pendant que nous faisions toutes ces choses abominables, tu es mort à la croix pour nous. Ah Jésus, tu es merveilleux. Tu es vraiment l'auteur de notre joie. Tu es l'auteur de notre joie. Tu es l'auteur de la joie de tout et chacun de nous ici. Notre joie nous vient de toi. Sois élevé Seigneur. Oui, reçois la joie, adorateur, reçois la joie du Père du Christ, adoratrice. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élevons, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Oui, nous espérons en toi. Nous, es, nous espérons en toi. Es, espérons en toi. Es, toute notre espérance est fondée et est en toi. En toi, Seigneur. Porter sur toi. Oui, Seigneur. Ah, Sauvé. Tu nous as sauvés. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, tous en toi. Tous nous espérons en toi. Tous nous espérons en toi. Notre espérance est sur toi. Fondée en toi. Jetez, nous jetons nos filets en toi. Le filet de l'espérance, nous jetons selon toi. Oh, sois béni bénis sois-tu Seigneur merci Seigneur merci pour ta présence merci pour ta présence merci Seigneur pour ta présence merci Seigneur oh nous te chantons nous te bénissons tu es notre joie quelle que soit la situation quel que soit ce que la vie nous sait, nous donne notre joie vient de toi notre joie vient de toi. Notre espérance est en toi. C'est pour cela que tu as voulu que nous soyons ici chaque soir pour t'adorer. Et nous voici Seigneur. Nous voici Papa. Nous voici Seigneur. Nous voici Jésus. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Adorateur, adore ton Seigneur, adore-le. Adore ton Seigneur. Adore le Seigneur, adore ta <tem> le long, nous de tout, mon, tout cœur. mon cœur, et je et veux, veux pardonner. De, de tout mon cœur, Seigneur, je et veux, veux pardonner. De tout le le mon cœur, Dieu. car tu es, tu es mon Dieu. Dieu. Oui, tu es, tu es, tu es, tu es. Oh, oh Seigneur, tu es Dieu. mon Dieu. Et je veux t'adorer. De tout mon cœur. Oui, Seigneur, oh, je, je veux t'adorer. Seigneur, nous Allez, se là, sois notre adoration ce soir. Et, que soit notre adoration, oh, Oui, tu es, Papa, tu tu es notre paix, tu es notre Dieu, oh, Jésus. Tu es notre Dieu, Seigneur, mon car tu Car es mon Dieu père notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Roi. tu es notre oui, tu, tu, tu es, es, es notre Rose, tu es, es, es mon tu tu es ah, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour Linda, tu es tout pour Gisèle, tu es tout pour tes adorateurs, filles connectées ici, tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nos familles, tu es tout pour nos familles, tu es tout pour nos enfants. Oh, Seigneur, tu es tout. Tu es notre Dieu, nous n'avons pas notre Dieu. Nous n'avons pas notre Dieu, Seigneur. Nous n'avons pas notre Dieu, père. Nous n'avons pas notre Dieu, papa. <cute>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 un burrito qui n'a un Un Oh, my In El <steals ensevin> <ref freshwater> <Fen> tabaco, <travels> <attire> Oh, ah, Jésus. Ah, il n'y a pas une autre chose. Oh sommes oh Seigneur, Nous sommes oh Seigneur. Nous sommes Nous sommes prosternés, Nous sommes Seigneur. Oh Yahweh, nous sommes poste n'est papa oh, Dizzy. Oh, Dizzy. Yahweh yeah, nous crions, Nous crions Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Jésus. Et dans cette adoration, dans cette présence, cette présence, cette forte présence de notre Seigneur, il vient pour soulager les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Les cœurs. Jésus vient soulager les cœurs. Comme il a dit dans le livre de Luc, il vient pour les cœurs brisés. Et pendant ce temps d'adoration, Jésus vient visiter nos cœurs. Koura le mm -hmm. Yahweh. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Jesus, yeah, Ridikindakura, yeah, yeah, oh Jesus, Rinda yeah. Kiri mm -hmm. yeah. mm -hmm.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 Merci Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Ah, ta présence n'est comparable à aucune autre présence. Ta présence n'est comparable à aucune autre présence. Seigneur, tu es, ta présence est palpable en ce moment. Tu es spécial, Seigneur Jésus. Et ta présence est spéciale. Ta présence est spéciale, Père. Ah, Seigneur. Ah, Jésus, tu es, tu es spécial. Ah, ah. mm, Nul n'est comme toi, Papa Yahweh. Oui. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, oh. Seigneur. Oh Seigneur, oh nous Seigneur. Oh, nous te disons merci. nous te bénissons pour ta douce présence. Nous sommes en admiration devant toi. Nous sommes en admiration devant toi. Ta présence, dans telle, cette présence dont tu nous témoins tu nous fais grâce ce soir. Nous contemplons, Seigneur, nous te contemplons, nous t'admirons, nous te magnifions. Oh, Seigneur, nous savons que tu agissons comme tu es ce que tu es venu faire ce soir, nous montrer ton amour, combien de fois tu aimes ton peuple ici rassemblé ah, Seigneur, pour carabacé, ou la compassion, et le ganté, la rendez les Rendez-vous, Rendez-vous, j'ai je t'ai je je te vivre je oui, je t'aille, je t'aille, je, si je, oh, je, vie. Vie. je je t'aille, veux... je je suis je te je te je te je te je je je te je Je t'adore, je t'adore, Seigneur, Je te donne ma vie, je t'aime la chapelle te pour te t'adore te Je nous, Je nous, pour nous, pour Dorateur, offre ton cœur, offre ta vie à Jésus. Dis-lui que tu lui donnes tout, tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ton âme, tu lui donnes ton esprit. Un moment de consécration, un moment de renouvellement de l'alliance avec Jésus. Déclarons-lui notre amour. Déclarons-lui notre amour. oh Déclarons-lui notre flamme. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Oh, je t'aime tant, Seigneur. Je veux te dire que je t'aime. Oh, les adorateurs veulent te dire qu'ils t'aiment. Les adoratrices veulent te dire qu'elles t'aiment. Je t'aime tant. T t as... T as... Oh. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Oui. Oui, je t'aime tant. Oui, je t'aime tant. La chouchoute dit qu'elle t'aime tant. Destiny, oui, dit qu'elle t'aime tant. Oh Seigneur, tes enfants ici t'aiment tant. Oh. Oh. Nous t'aimons tant. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons. Nous voulons encore plus t'aimer. Aide-nous à t'aimer encore plus. Je je je je je oh oui, Seigneur, nous voulons encore t'aimer plus. Augmente l'amour, ton amour dans nos cœurs. Augmente ton amour dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Je mon cœur je je je je T'aimer plus, tu veux encore t'aimer, encore plus, je veux encore t'aimer. Oh Seigneur, tu t'aimes. Oh, Rakambashi, Rékindekoura, Kambashi. Oh, je t'aime tant, Seigneur. Je t'aime tant, Seigneur. Je t'aime tant, Seigneur. Seigneur. Seigneur. Oh, Rakambashi, Rékindekoura, je t'aime tant. Seigneur, nous voici. Ah Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Oh Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Une adoratrice veut te dire qu'elle t'aime, un adorateur veut dire qu'elle t'aime. Nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons reçois notre adoration reçois notre adoration ce soir reçois l'expression de notre cœur la paix que tu mets dans notre cœur nous te sommes reconnaissants la joie Seigneur la guérison la guérison que tu nous donnes ce soir oh nous te disons merci Jésus Jésus, nous voulons t'aimer, nous voulons tu as été Nous voulons continuer, nous voulons garder, nous voulons garder, nous voulons nous voulons garder, nous voulons garder, nous voulons garder, garder, nous oh,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 et, -tout tout et, -tout tout et, et mon et mon tu es mon Je te quitte je te donne. Et mon, et et mon, mon cœur et pour faites... toi, Pdoing Jésus et mon mon mon le es s'est Jésus. le tu es mon bien aimé, tu es bien aimé, tu tu es mon bien aimé, tu bien aimé, tu es mon bien aimé, tu bien tu es mon tu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 tu es mon tout tu es, tu es, tout, tu es notre tout tu es le tout de cette place fondement de cette place de cette famille d'adorateurs et d'adoratrices tu es notre devant notre derrière à gauche à droite tu es tout pour nous tu es notre commencement et tu es notre fait tu es notre premier et tu es notre dernier oh c'est en toi c'est pas à toi que nous avons commencé, Seigneur, et c'est pas à toi que nous finirons, Seigneur. Nous te bénissons. Oh, sois élevé, Papa. Sois élevé. Sois adoré. Alléluia. Alléluia. nous fait le petit partage, Linda. Mmh. Alléluia, merci Seigneur. C'est bon qui t'a fait le patagisme. Bon oui, ou bien tu es. Ok, ok, ok. okay. Oh Godard, Jean, Jean, combien? Jean, trois Ok. La Bible dit que la personne le, le que qui qu croit qu qu qu qu en lui ne meurt plus, ne jamais. Pour, pour, et je veux dire, et je veux, je veux pas dire, que nous passons, tout nous monde que Et Souvent, nous ne réalisons nous la que nous ce que, que, que, que, que, que, que, que nous nous et si quelqu'un si quelqu envie envie envie en de, de donner Mourir comme Mourir comme Mourir de la de donner de la de comme de la de la vie. manière de la manière de la manière de la manière de la manière de la manière de la ce de nous manière de la nous de et aujourd'hui, aujourd pendant que j'ai pris mon service j'ai de la de qui le problème d'existence, de la douleur, de la souffrance humaine, pour dit que Dieu n'existe. Et pendant que, que j'ai mis que la vidéo de ce de de de de de expliquer je voyais tout ces gens étaient très fâchés très en ce gars qui était tellement fâché très, très, très, Malgré leurs leur... 14 15 15 ans, compris que, que Dieu existe il avait Ils avaient fait l'expérience à, à leur manière de ce Dieu qui est amour, Et chacun de nous de devons pouvoir continuer d'emporter ce Dieu à Devoir pouvoir, devoir pouvoir continuer de montrer au monde entier n'y a aucun autre Dieu que lui. Il n'y a aucun, a aucun Dieu au-dessus de nous qui peut de se comparer à, comparer à lui. Si nous, étant si de mères, mère, nous ne pouvons, nous même, ne pas, ne pas, pouvons nous même pas, nous pas penser, pas penser pas sur le sang, donner notre enfant à toute autre raison qui son, a laissé aller sur la croix. Et nous devons pouvoir, nous devons être pouvoir consciencer, être consciencer. dans notre vie, de savoir, savoir que Dieu nous aime. Quelle que soit la situation que, que nous vivons, nous, nous devons pouvoir, nous nous pouvoir, pouvoir, notre pouvoir, pouvoir plus le en Le son, effectivement, le son est un peu doublé. Comme on le dit, peut-être que c'est parce que nous sommes en. Tu n'as pas. Tu n'as pas. Tu pas connecté. Tu pas connecté. Non, non, non, je suis... il y a une des adroits qui dit qu'il y a un écho, donc on ne t'entend pas bien, mmh, effectivement. Mmh. Je ne sais pas, je, sais pas. je sais pas. pourquoi, pas. Pour sais pas pourquoi que c'est qu -ce que... mmh. mmh. mmh. mmh. ma... ma tablette, oui, ah, so this... oui. donc peut-être qu'il faut parler un peu plus fort, je ne sais pas. À cause de l'écho, je ne sais pas. Ok, vas-y. Mmh. Mmh, je ne sais pas. Allez, vous m'entendez mieux à les sont doublés Très pour Très vraiment Très bien. Très sur Dieu de de de vie. Vie. Euh, oui. que nous dans il nous aime et il est prêt à Et plus nous allons réaliser un amour véritable, plus nous allons tenir dans tout ce qui est situation, tout ce qui est challenge, dans tout ce qui est situation où nous attendons vraiment ta main. Vraiment, nous puissions être rassurés. Voilà, là, tu ah oui. Vois, là, tu oui, oui. Okay. Mm -hmm. Malheureusement, étais au début, je crois que c'était au début, quand tu as commencé à parler de, de l'expérience des enfants avec ah, Dieu, tu eux, ils n'ont pas bien compris. Ah, parce y avait les... ah mm -hmm. je, je, je suis enseignant depuis hier, on a commencé, à, on a commencé à, à réfléchir sur les du côté qui du et non. les enfants que en le, j'avais le thème le titre de, de, de, de la de, leçon c'est le la leçon comme regarder la, la, la, la souffrance qu'il a dans le monde pour trouver que Dieu n'existe que Dieu n'existe pas il y avait un athée que j'avais mis une vidéo pour que lui puisse donner son point de vue et donc, et ses propos étaient vraiment insultants. Et je voyais ses enfants qui étaient la la très encolés et qui disaient que c'est pas très bien qu'il est pas passé. Qui le tue là Et quelque part, j'étais quand même contente de voir que ces enfants-là avaient une petite balle et de comprendre qu'on ne peut pas regarder la souffrance du monde pour blâmer Dieu. En réalité, réalité dans, si bien, dans, si bien, qui nous a créé avec, a vie avec vie Donc, c'est nous les donc, hommes qui nous d'être méchants. Ce n'est pas mécuant. Dieu qui, qui, qui, qui, qui fait certaines choses. C'est et donc, basé sur ça, un adorateur, être confiant dans quelque chose pour que vraiment être que le vraiment que Dieu et qu'on puisse toujours, qu vraiment toujours vraiment vraiment euh, manifester euh, ma cet amour, amour, là. amour là. Amen oui, Dieu, oui, oui, si Je ne sais pas si vous de si nous aimons nous a aimé le premier. c'est parce qu'il a été le premier que nous C'est à nous maintenant de Amen. Merci Seigneur. Merci. donc il faut pas ce chant, on va terminer avec Dis merci au Seigneur s'il te plaît mmh. nous te disons merci merci pour ce partage merci pour ton amour, oui tu nous as aimé le premier effectivement c'est parce que tu nous as aimé le premier tu nous as appris par ton amour ce que c'est que l'amour et tu nous emmènes à t'aimer ta, nous te disons merci pour ton amour qui s'est manifesté encore ce soir pendant cette adoration nous bénissons ton nom, en Seigneur. Au nom Merci, Jésus. Aide toujours plus fort que tout, qu oh, qu ô qu seigneur. seigneur, tout ce qui On me revient à T'es encore depuis tu es celui qui m'a aimé Le premier Ton amour Ton son, amour et tout ce que tu ô oh Seigneur. Oh Seigneur, tout ce qui reste, c'est encore de te car tu es, tu es, Seigneur, Seigneur, j'ai tu es tuer, c'est lui qui a fait la Oui, Seigneur, oh. Alléluia, alléluia. Tu nous as aimé le premier, nous te bénissons. Nous te rendons grâce Seigneur, merci pour vous cette soirée encore, passée dans ta présence. Ah Seigneur, depuis cette semaine-là, tu nous as visités, chaque, chaque soir, chaque 21h, tu nous as visités, tu es venu nous montrer ton amour. Tu nous as permis de nous connecter aujourd'hui encore, tu l'as fait, tu as permis à ma soeur Linda de se joindre à moi pour pour t'adorer, pour te bénir, pour te rendre grâce. Nous te sommes totalement reconnaissants, Seigneur, reconnaissants pour ce que tu as permis. Tu nous as aimé le premier, Papa. Le premier. Et tu nous apprends à t'aimer. Et nous te prions encore de nous aider à t'aimer encore plus, aller encore en profondeur. De jeter encore nos fidèles en nos profonde avec toi l'amour, dans l'amour que nous devons te témoigner. Allez encore en eau profonde, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour cette soirée. Merci, au oh Père. Oh, Seigneur. Merci. Oh, oui, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, je veux oh, Seigneur. l'amour, oh, oui, un chant d'amour, Seigneur, pour oh, toi. Pour mon, oh sauveur, oh, pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, Pour Jésus, mon Jésus. Jésus. Oh, oui, Seigneur. Le oh, Sauveur, oh mon mon Sauveur, mon Sauveur, je suis ton Seigneur Jésus Je ne je veux pas je non non non non non non non non non non non non non non non non D'amour. Dans dans bras, bras, merci, merci, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons rester dans tes bras. Lorsque nous allons nous déconnecter, nous allons arrêter ce live, Père. Nous voulons rester dans tes bras. Chacune de nous, chacun de nous dans tes bras d'amour, dans tes bras de paix, dans tes bras d'amour. Amoureux dans tes bras d'amis, dans tes bras. Nous voulons nous coucher, nous et tous les membres de nos familles ou des, des gens qui sont dans nos maisons, dans tes bras d'amour. Car l'ombre de tes grands bras cachés en toi, oh, pour avoir des, un sommeil juste, un sommeil paisible, pardon, un sommeil paisible, réparateur, restaurateur. Pour que tu viennes achever ce que tu as commencé dans nos cœurs, les guérisons que tu as commencé dans nos cœurs, les guérisons que tu as commencé dans nos vies, les guérisons que tu as commencé dans nos âmes, Seigneur, dans notre âme, Seigneur, nous te disons merci. Nous nous restons dans tes bras d'amour. Nous restons dans tes bras d'amour. Nos cœurs, Seigneur, nos têtes sur ton cœur pour pour entendre, Seigneur, ce que tu as nous dit, ce que tu as nous révélé. Au cours de cette nuit, nous te disons merci. Seigneur, merci. Sois béni pour la vie de ta, de ta fille servante Linda qui a accepté de venir. Aujourd'hui, tu as permis qu'elle puisse se connecter pour que nous puissions t'adorer ensemble, sois béni. Et nous prions que, Seigneur, ce si ne soit pas la dernière fois. Oh, Papa, nous te bénissons. Merci pour la vie de tous les adorateurs, ici, connectés, les adoratrices, ceux qui vont prendre la vidéo plus tard. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce week-end qui commence. Merci de nous garder, de guider nos pas, de nous protéger dans nos, dans notre, au cours de cette nuit et de nous protéger pendant nos déplacements demain, samedi, dans tout ce que nous avons à faire. Et de nous, Seigneur, de, de, de, de, de, de, que tu permettes que nous puissions nous rendre nous, nous rassembler encore ce, demain soir à 21h avec une adorateur, une adoratrice pour t'adorer pour encore passer encore du temps cette sa présence que nous vivons que nous manions que nous qui, qui qui que nous recevons depuis que nous avons depuis cette semaine Seigneur que nous puissions encore passer Rester dans ta présence encore, nous te disons merci, béni sois-tu, père. nous te confions, tous les malades nous te confions, tous ceux qui sont attristés, donne-le la joie que tu viens de nous donner. Père pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ et Nazareth, nous te bénissons, nous te levons. Amen. Linda, si tu veux dire un petit mot avant qu'on se connecte. <rire> Ah, elle s'est déconnectée, ok. Linda s'est déconnectée, ok. Donc, vraiment, c'était la sœur Linda qui, par la grâce de Dieu, a pu me... se connecter avec moi pour, ce... pour l'idée ce temps. Euh, depuis un moment, je la suivais pour que, Mais malheureusement, pas... il y a eu plusieurs fois où elle ne pouvait pas, à cause de, de... de... de son, elle n'était pas disponible. Mais aujourd'hui, elle a pu se connecter avec moi. Je bénis le nom du Seigneur pour sa vie et chacune de vos vies. Donc, adorateurs, adoratrices, soyez bénis. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse. Nous nous retrouvons encore. Demain soir, pour encore un autre temps, avec une adoratrice. Ok, sois bénie Linda. Sois bénie. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur. Je vous aime, de l'amour de Christ. Et puis, excellente nuit. On se retrouve demain. God bless. Bye.